Oui, Qu'est-ce que ce téléphone? Ah. Bon, mon téléphone fiche à faire le direct. En direct tout à l'heure, et puis, je l'ai découpé. Donc, je suis revenu, ok? Donc, je vous ai parlé de l'huile de blindage. J'ai beaucoup d'huile, l'huile, huile, parfum, huile, parfum. Donc, on connaît le fameux donne-moi tout. Oh là là, oh là là, sonnerie. Le fameux Donne-moi tout. Le Donne-moi tout fait beaucoup de choses dans votre vie. Ok. Bon, je continue. Je peux l'utiliser comme parfum. Le matin, j'ai un autre ici. Donne-moi tout. Celui-ci a l'étiquette. Donc bonsoir. Tu vaporises juste un peu sur toi. Là. Moi généralement je préfère ouvrir. Parce que si vous regardez bien, le truc contient beaucoup. Beaucoup d'éléments. Les questions d'odeur, c'est tellement puissant. Merci pour le compliment. Et moi je peux mettre avec un peu d'huile, le matin. Euh, L'huile d'attirance. on va voir quelle huile j'ai ici. Non, oh, arrêtez, arrêtez. Je vais mettre ça sur vibrer. Tu mets le parfum dans tes mains, tu prends un peu, une ou deux gouttes. Ça c'est l'huile prospérité, on va en parler tout à l'heure. du pour les affaires. Mais ça veut donne tout. Tout ce que vous faites dans le spirituel. Ouais, Seigneur. Bon, c'est ma ménagère qui m'appelle. Je l'envoie au marché Si elle rappelle, je vais décrocher. Tout ce que vous faites dans le produit, dans le spirituel. Il y a une représentante en France. Ouais, mes mains commencent à briller, non Mettez la prière sur ça. Mettez le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons, c'est pour... C'est pour... C'est pas pour le gars, hein Le cœur, c'est pas pour le gars. Ton cœur et tes poumons, là, c'est pour ton travail spirituel. Voilà. Vous savez quoi, attendez, je découche en Allô Bonjour. Oui, qui est l'appareil Bon, je suis en direct, monsieur. On peut se parler tout à l'heure. Appelez-moi dans une heure, s'il vous plaît. Oui. Et si vous êtes sous cette vidéo, si vous m'appelez, c'est pas gentil. Tout ce que vous faites dans le spirituel Ouais, quel, tu es qui Comment est... Tu viens d'abord faire quoi dans mon direct Jesus is Lord Tout ce que vous faites, mettez la prière dessus Si c'est quelque chose pour enlever les fondations négatives ou le déblocage Mettez le somme. Vous avez pas là, attendez la, Je ne sais pas qui est là Allô Bonjour Je suis encore en direct, monsieur. Vous avez suivi. Uh -huh. Tout à l'heure. Le moins est gentil. Ma ménagère n'a toujours pas appelé. Ok, Bouton, merci pour mes pommes de main. Je reviens. J'espère qu'ils vont me laisser dire moi ce que j'ai dit ici. Là. Le donne-moi tout. Quand on le prend, je peux le mettre sur moi simplement. En rien dit, ça n'active rien. Mais quelqu'un d'autre peut prendre, il va pourrie seulement trois sur lui. Je reçois mes clients aujourd'hui. Toute personne qui va me regarder aujourd'hui là, tu vas m'aimer. Toute personne qui me devait de l'argent ou que Dieu t'a de me donner, d'acheter chez moi, tu vas venir. Tu prends trois gouttes comme ça là Où vient cette goutte, tu mets dans l'eau pour laver ton soin. Quand je dis « moi tout, hein, ça parce qu'il y a tout dans le produit. Tu prends trois gouttes, tu mets dans l'eau pour te laver. Quand les vêtements... Oh, voilà mes mains qui sont en train de s'activer. Quand tu es spirituel, tu touches mes produits, tu vas sentir quelque chose de différent dedans. C'est ça moi, mes mains sont déjà en train de... Donc, le don moi tout, tu peux mettre trois... 5 ou 7 gouttes dans l'eau pour te laver. Tu mets avec le sel. Écoutez encore bien. Bonsoir, le roi Téno. Les produits, le spirituel n'est pas comme le physique. Dans le spirituel, tu peux prendre une goutte d'un parfum, tu mets dans ton eau. L'huile là fait que de, ça chasse tous les démons qui te dérangeaient. Par contre, tu peux prendre une cuvette de quelque chose, tu te lave avec dans le physique parce que c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça agit. Dans le spirituel, fonctionne avec les odeurs. Voilà, vous, vous vous, vous m'avez mis en arrière. Donc, le jour où je m'habille, là, ça vous étonne. Hein? Qui ça? Avant, vous, je m'habillais. Donc, le moi moi tout, on peut l'utiliser comme parfum. Vous pouvez mettre quelques chose dans l'eau pour laver le sol. Dans l'eau, même pour vous laver vous-même. Quand tu fais un jeûne spécial, tu mets ça dans l'eau. Tu vaporises sur tes paumes de main. Ici. Ici. Et sur le cou. Et il y a beaucoup. Beaucoup de... Il y a beaucoup de de résidus dedans, de la poudre, il y a beaucoup de poudre, j'ai fait ça avec beaucoup de choses. Donc, parfois, le, le vaporisateur ne marche pas. Tu ouvres seulement. Adapte ça pour mettre dans une autre boîte. Tu ouvres un peu, tu prends seulement quelques gouttes. Ça, ça ne s'utilise qu'en gouttes. C'est pour ça que je vends ça à 10 000 francs au Cameroun. Ceux qui sont en métier c'est différent. C'est plus cher. Parce que y même mon transport, tout ça. OK. Donc, tu mets ça sur toi, tu tournes, tu mets sur le visage, prie tu peux attirer, tu peux faire ça, ça peut devenir le parfum d'attirance. Ça peut devenir le parfum contre la sorcellerie. En fonction des versets que tu mets sur ça. Ça peut être le parfum où tu peux attirer tes clients chez toi. Tu prends, tu vaporises un peu au sol comme ça, là, dans ton magasin. Que tout ce qu'on a versé ici, tout mauvais esprit, toute mauvaise entité qui se sont déposés ici, comme je vaporise ça, je vous chasse. Je libère cet endroit. Donne-moi tout ça, fait tout, je vous dis. mettez la prière. Combat, somme de combat, somme 35. Pour te purifier, tu mets ça dans l'eau. Somme 51, verset 3 à 10. Pour restaurer ton étoile, Ésaïe 60, verset 10 à 22. Esaïe 54, verset 17. Restaurer ton autorité, et le commandement de ta vie, somme 105. Versets 19, 20 et 21, je pense. Là où on dit qu'on a, on, euh, euh, on, on a détaché les fers qui retenaient ses pieds. Après, on l'a nettoyé. On l'a élevé. C'est maintenant lui qui commandait. Pour prendre le commandement de ta vie. Le jugement. C'est toi qui prends le pouvoir pour juger maintenant. Donc, tu lis le somme 105, versets 19 à 21. Tu mélanges ça avec Isaïe 54, versets 15 et versets 17. Et vous mettez le cœur je sais que vous dites qu'elle est trop non? Vous êtes tout là? Wow. je sais que tu vas me gronder. J'ai une là, elle réserve son vol tout à l'heure. Elle me dit oui, je sais que tu vas me gronder, mais est-ce qu'elle peut te demander si elle peut accueillir ma. ma, ma... Je vous ai dit que j'ai le meublé, donc elle, elle, est venue dans, euh, elle va venir dans un de mes meublés. Elle me dit ouais, est-ce qu'elle peut accueillir ma, ma mère et mon, mon, mon, mon frère? Je dis que je sais que tu vas me gronder. Il dit que yeah. vous avez l'habitude de vous gronder. Je vais vous gronder jusqu'à que vous allez faire votre travail. Vous allez aussi avancer. Parce que c'est ce que ta mère fait dans ta vie. Les fibromes, là. Hein. Il y a les esprits qui sont assis dans tes trompes. Il y a le kit, un kit ici qu'on a, le kit infertilité, Le kit d'infertilité. Il y a beaucoup de poudre dedans. Tu vas te avec l'autre. Tu vas faire bouillir l'autre, tu vas boire. Ça va te donner demi, un 5 litres. Tu vas boire ça. Tu vas te avec l'autre pendant 8 semaines. Attends, deux fois par semaine pendant quatre semaines. Pendant quatre semaines. Et avec le, le, le, le, le tout des poids. Avec le tout des maris de nuit. Ça enlève tout le mauvais esprit qui te guettait. Parfois, <rire> les les esprits qui veulent t'empêcher de te marier là, quand ils viennent dans ta vie, ils s'arrangent de telle façon que ils viennent, ils picorent seulement. Tu conçois sa part. Tu conçois sa sort. Ils rentrent dans ton lune, il te trompe là, ils restent dans le coin là-bas. Tantôt tel docteur diagnostique qui voit, tantôt tel docteur diagnostique ne voit pas, tel docteur ne voit plus, tel voit. C'est ce que c'est passé? Où ton vent est devenu le lacou du roi La péto. Tout le monde agit comme il veut. Donc faites, ben, je vais donne, donne moi tout. Donc donne moi tout, donne moi tout, il est comme ça et c'est différent de homme riche. Le parfait homme riche il est comme ça. Vous voyez donne moi tout, homme riche celui ci les hommes riches. Si vous êtes bloqué dans les affaires, prenez le kit commerce. Le kit commerce contient, donne-moi tout, homme riche. Donne-moi tout, je viens vous montrer. Ça enlève lève les pots de sorcellerie. Tu utilises donne-moi tout. Avec d'autres trucs que tu vas lécher, je vais vous montrer. Voilà. Donc, quand vous me contactez, dites-moi seulement les kits que vous voulez. Parce que c'est le détail, les petits petits produits comme ça, c'est délicat. Donc, je vous donne les astuces supplémentaires. Donc, donne-moi tout, je vous ai montré. Euh, tu peux aussi euh, asperger sur ton ventre, tu fais le massage avec. Tu mets un, un peu d'huile d'olive, tu mets avec l'huile d'olive, tu te masses le ventre. En faisant des, En lisant le son 35. Voilà. Donne-moi tout, on a fini avec ça. Donne-moi tout est différent de Homme riche. Voilà les contenants. Homme riche n'a pas la poudre au fond. Il n'a pas fait de poudre. Ouais, ouais, non. Bon, voici un nouveau produit que j'ai composé récemment. Le produit contre le parfum de sorcellerie. C'est vrai que ça, le nom est bizarre. Le parfum contre la sorcellerie. Parfum contre la sorte c'est le riz. Donc vous là vous êtes poursuivi par les démons là. Mm -hmm. Ouais, il y a beaucoup de poudre là. parfum c'est a beaucoup de. Ça sent très bon. Donc si tu mets ça, on va même te, te complémenter. Vous voyez, quand on le secours, il devient un peu rose, blanchâtre. Le compas avec homme riche ouais Voilà. Généralement, on a un comme ça pour poster. Parce que ça, ça ne s'ouvre pas en route. Donc, tu veux prendre ce coup. Et voilà. Paf, le parfum, si contre la sorcellerie, tu peux souvent aussi mettre des gouttes dans l'eau. Ça, c'est pour les gens qui ont vraiment les cas chroniques de sorcellerie. Genre, tu sais que tu sais qu'il y a quelqu'un qui passe dans ta maison dans la nuit. Tu vaporises d'autres, tu peux faire ça, tu vas vous à l'entrée, au coin de ta chambre, au sol, à l'entrée de, de la chambre. Tu mets quelques coups dans l'eau, tu te laves avec. Tu te laves avec. Bon, pas la grave, je, vais euh, donc, je vais vous donner comment utiliser ceci. Homme riche, tu veux attirer un homme riche pour le mariage, tu veux attirer un homme riche pour les affaires. Euh, ceux qui ont le business, je vous conseille beaucoup ceci parce que parfois tu vends les choses. Tu vends en tout cas 50 000. Tous les clients qui viennent te dire Oh, j'ai 20 000, j'ai 15 000. Il te faut les gens qui vont venir prendre même 5 articles de 50 000. Quand mm -hmm. ils viennent, ils ont l'argent de ça. Voilà. Ouais. Parfum beaucoup, tu te parfumes, tu ne mets pas plus. Tu as acheté un parfum à 15 ou 20 000. Et qu'en un mois, le parfum là, te rapporte 1 million. Tu penses vraiment que le 15 000 qu'on t'a demandé, là, c'est trop Réfléchissez toujours sur vos choses en termes d'investissement. C'est très important. Voilà. Si vous êtes au Cameroun, la majorité de ces parfums, c'est là, ça coûte. Euh, ça, c'est 10 000. On c'est 10 000. Son aussi, c'est 10 000 francs. Pour le moment, parfois, lève et changent du même genre les prix, mais, mais c'est 10 000 francs. Ceux qui sont en Europe, Soit vous prenez au Cameroun, vous postez, soit vous contactez une représentante là-bas. Vous allez payer en euros. Donc, vous allez monter les « Donne-moi tout ». On vous monter les trois produits ensemble. Voilà, « Donne-moi tout ». Voici « Homme riche ». Voilà le patron que vous avez Vous les voyez. Ils sont différents. C'est contre les démons. Il reste votre attirance, attirance l'argent. Et ça, ça fait presque tout. Mais vous faut savoir comment utiliser sinon. Bon. Euh, J'ai aussi un produit contre la sorcellerie encore. Tu lèches ça. Ça avait ça du miel et d'autres trucs. C'est très acide dans la bouche. Ça, tu prends deux boîtes. Tu prends une cuillère à soupe, un matin, un soir. Tu fais ce traitement pendant 4 ou 5 jours. J'ai les trucs d'attirance. Okay. vous croyez que je suis attirant comme ça là pour rien C'est un produit d'attirance, vous Donc, ça, tu lèches. Généralement, ça, tu mélanges le truc à lécher si Tu mélanges ça avec le truc sorcellerie. Avec le produit contre les poisons de nuit. C'est le produit contre les poisons de nuit. Maintenant. Ça, tu lèches. Et puis, vous voyez comment c'est... <rire> les choses qu'on a déposées dans vos dents, vous là depuis longtemps. Il y a des gens qui ont joué sur vous depuis longtemps. Vous ne les avez même pas. Oh, j'ai mal à l'estomac. Il a dit, oh, j'ai mal ici, là. Oh. C'est un votre volonté. On te manipule de l'intérieur. Oui. On te manipule de l'intérieur. Tu veux le, les trois produits. Nelly Boutoué. Écris dans ton numéro ici, là. Je vais faire la capture d'écran. Je vais envoyer ça après. Le mal d'estomac, voilà. Et parfois, tu t'habitues avec ça. Tu dis, ah, j'ai mal à l'estomac depuis. J'ai ma, mal à l'estomac depuis l'âge de 15 ans. De 15 ans à peut-être 28 ans. J'avais mal à l'estomac tout le temps. Tout le temps. Bon. C'est le parfum attirance. Oh C'est la lui. Parfum attirance. Les filles, là, que vous sortez avec les... Une est venue sur l'autre jour. Elle me dit, maman, je suis avec un homme depuis 4 ans. Il dit, oh, je vais te donner l'argent. Je vais te donner l'argent. Vous avez rendez-vous à 19h. Euh, Il dit, je viens de payer une maison à maquette là-bas à 50 millions. Chérie, tu m'as dit que... Hier, tu m'as dit que tu venais me donner 2 millions pour que je parte, faire mon... acheter mon, mon, mon, mon... tout pour faire mon commerce, non hmm? Bertrand, ceux qui m'ont vu en face, elle, ils disent eux-mêmes que je suis encore plus jolie en face. Elle me dit que l'autre jour, elle arrive ici. Elle me dit que maman, l'autre jour, je suis restée au sein. Il a porté 200 000, il me donnait. Après, il porte encore. Donc, il me donne dans l'argent. Que à a dépassé. Que je sais qu'il a l'argent. Il me dit qu'il va me donner. Ma fille ne sait pas pourquoi il ne donne pas. Il dit ma chérie, prends le kit de déblocage. J'ai d'abord commencé par le kit de déblocage. Faire. Après le kit de déblocage, les drivers commencent à venir et qu'il hey, a fait ça, ce n'est pas la blague. Elle, elle est encore venue, se si laver. lavé. Après elle est venue par le kit d'attirance. parti, faire. Donc là, elle est en train de faire son deuxième kit de déblocage encore. Chaque mois, même pendant six mois, même un an, vous devez faire le travail. Tu fais, tu jeûnes, tu fais, tu jeûnes, tu fais, tu jeûnes. Tu fais, tu jeûnes. Voilà, j'ai fait la capture d'écran de ton, ton numéro, euh, Nelly. Le parfum attirant, c'est ceci-là. Même s'il faut que chaque semaine, tu achètes une boîte. C'est toi, le parfum sera va te donner. Moi, écoute, j'ai dit à mes représentants, je dis que utilisez mes produits vous-même. Ne prenez pas, vous vendre vendez que moi aux gens. Parce que j'ai l'impression que si je prends un produit, avant de vous donner, je, donc, si je au restaurant, avant de vendre la nourriture là-bas aux gens, je m'assois, je sonne d'abord ma part, même deux bouts de couscous. Je te dit, Non, Wanka Rosine, ne te dérange pas. Pas mes produits. Si tu as 25 000 pour la consommation. 30 000. Si tu n'as pas mes 60 000 qui les demandent, mamie. Ne te dérange pas. C'est pour ça que vous montez les produits ici. Le kit de déblocage, en Côte d'Ivoire, c'est 30 000. Cameroun, c'est 25 000 pour l'instant. Je vais augmenter vos prix bientôt. Parce que vous l'avez, vous êtes des scepticons. Ça ne va pas partager sur le sel de 50 ou 4. Vous lavez, vous me laissez tranquille. Voilà. Le parfum, si tu prends ça le matin, tu as fait le don, tes déclarations avec le don. Vous avez besoin d'attirer. Quand on dit attirant, ça ne veut pas dire que tu vas laisser ton mari, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre. Pour attirer même tes clients. Il y a des clients à qui tu parles et te comme ça là. Hum, et C'est ton aura qui les repousse. Ton aura les repousse. Je suis quand même fier de vous dire que 70% de mes produits, c'est moi-même qui fabrique. Ça là par exemple, c'est moi-même, composé ça, moi-même. Ça. Donc j'ai mis ma touche particulière dessus. Il y a ça, il y a l'huile des affaires si C'est vrai que tu as regarder, mais si c'est moi une huile que tu affaires fait, c'est moi une huile. Il y a des gens qui achètent ça et c'est là, ils... ah, je vais aussi tester, je vais aussi voir. Je vais voir. Élu de Dieu, je n'ai pas tu vas avoir besoin de consultation. Tu comprends? Donc, là, le parfum attirance. Tu prends, tu mets ça sur toi, tu parles. Tu parles. Tu dis ce que tu veux. Dans les Gabonais, je viens. Avant la fin du mois, je serai là. Maintenant, je vous parle de ce petit bijou. L'huile pour les affaires. Pour que tes affaires marchent. Avec ma touche personnelle. Avec ma touche personnelle. Quand je vois lui, si ça me plaît, que je ne veux même pas vous vendre ça. Voilà ça. Voilà ça. Lui, si ça attire, ça restaure ton aura dans ton commandement. Marina, je ne fais pas la voyance. Tu as compris? Tu ne veux pas faire le travail. Tu es paresseuse. C'est ça que tu veux la voyance. Tu ne veux pas te lever le matin, faire ton lavage, parler, dire ce que tu veux, tracer, faire le plan. Tu ne veux pas. Tu es paresseuse. Je ne fais pas la voyance. Tu as compris? Voilà. Avant, je savais pas qu'il y a des produits Il y a des produits que tu prends, que tu mets sur ton corps. Le donne-moi tout c'est la, la période où j'avais commencé à utiliser, donne-moi tout. Un jour, je prends ses mains sur moi. deux hommes dans la journée là, un m'a dragué, l'autre vient, il dit, maman, tu sens bon. Et le jour là, j'avais oublié de mettre mon Lolita l'impica. J'ai un parfum là, que je me dis que quand il met ça, il croit que c'est la chimamelu. J'ai pris le don moi tout le jour là, j'ai dit, j'ai dit, quand on me complimente après, je dis mais qu'est-ce que j'ai même mis sur moi aujourd'hui, je n'ai pas mis le parfum, après je dis, ah, oh, j'ai mis le dos moi tout et ça travaille aussi à un niveau subconscient, ou encore, Rosine, je ne sais pas pourquoi tu mets 25 000, je ne sais pas ce qui coûte 25 000, si c'est la consultation, ma consultation, ce n'est pas 25 000 ma chérie, laissez, vous voilà, allez trop simplifié sur Facebook. Moi, hein. ouais, je ça que mes choses marchent. Je ne suis même pas pressé pour vous parler. Ne me contactez pas pour me parler. Ne me parlez pas. Donc, je vais vous montrer le produit si qu'on lèche. Je vais vous montrer le produit pour les maris de nuit. Je vais maintenant vous montrer les kits. Voilà. Je vais vous montrer l'huile pour les affaires. Il y a un nouveau kit dont je voulais vous parler. Venez me voir au Cameroun, non. Est-ce qu'il yeah. y a un autre problème? Il y a un autre problème. Oh. Voilà le kit célébrité. Ce kit, je l'ai conçu avec la des ancêtres. Pour qui? Wanka Rosine, ne te dérange pas. Tu vas venir pour toi, il ne va même pas te consulter. Tu as compris, ma chérie? Il est rien mais Tu m'as compris Il y en a des gens qui me payer 70 000 je ne les consulte pas. Vous ne vous connaissez pas. Demandez aux gens qui sont bénis. Parce qu'il y a certaines de vos énergies là qui ne veut même pas, je ne veux même plus sentir. Je vais vous préciser que quand vous recevez un kit, parfois certains kits ne viennent pas avec la même composition. Là, par exemple, vous allez voir les couleurs de gel. Je peux mettre, vous, vient avec la couleur rose. Ici, sur la vidéo, vous voyez, c'est vert. Faites seulement. Quand on poste en Europe, ça vient dans le carton. Si euh, ça, ça vient de chez nous au Cameroun. Mais quand j'envoie aux représentantes, je mets dans les plastiques. Parce que c'est facile pour eux pour envoyer dans les, dans les, les boîtes de poste. Mais quand j'envoie par DHL, on envoie dans le carton comme ça. Voilà. On voit un peu ce qu'il y a dans le kit. Vous allez avoir le sel. Ce qui t'a été conçu pour qui? Tu sais. Que tu as appelé à prospérer. Tu sais que tu es censé être une star, que tu es censé être. Je suis censé marcher avec les Kardashian. Tu ne sais pas, mais tu sais l'intérieur de toi. Mais le diable ne fait que.. Tu dis que gars, je ne sais pas, mais je sais que. Je sais que oui Donc, les kit si le kit célébrité, c'est pour toi préalablement à ce kit de fondation, à ce kit de célébrité, prends le kit fondation, tu fais, prends le kit fondation, fondation, ça va enlever les trucs que ta mère t'a passé qui font que on ne te voit pas. Tu fais les vidéos sur YouTube, on ne te voit pas, alors que tu sais, tu dors, tu rêves, tu te vois en train de des foules. Le kit célébrité, si j'ai fait ça, pourquoi Prends d'abord le kit fondation. Maintenant, commence avec le kit fondation. Fais le travail avec le rouge. J'ai mis la vidéo sur YouTube aujourd'hui. Avec le rouge et le gel louche. Avec les cendres, tu fais ça. Le sel, tu fais. Tu prends dans le kit. Là, tu as trois couleurs de sel. Pas forcément les couleurs, c'est là. Il faut pas me contacter. Oh, le kit n'est pas complet. Je ne veux pas entendre vous. Donc, tu as des ensembles. Les éléments importants de ce kit. Ce Gel ça active ton étoile et cette poudre blanche ça active, ça restaure ton aura. Ça restaure. Tu mets une pincée de ça dans l'eau, tu mets le gel si il y a même 5 gouttes. Tu ajoutes trois sucres dans cette eau ou tu ajoutes une petite cuillère à café de miel, sucre ou miel, quelque chose de sucré. Tu pries dessus. Tu lis le psaume 51, versets 3 à 10. Le euh, Esaïe 60, versets 1-2. Que je commande à mon aura, je me commande de me lever parce que ma lumière est arrivée. Matthieu 16, verset 4. Sur ceux qui étaient dans l'ombre de la vallée de la mort, une lumière s'est levée. Seigneur, je déclare que par ce que lavage, ta lumière se lève sur ma destinée. Fais ça, tu te laves avec. Fais ça au moins 7 jours. Donc, il y a les différents gels. Bien sûr, il y a le fameux don. L'eau, si c'est l'eau bénie, tu prends ça, tu mets dans une grande bouteille d'eau, un litre ou un litre et demi. J'ai à béni cette eau. Tu mets dans un litre ou un litre et demi. Comme ça, tu as une grande bouteille d'eau bénie. Tu peux souvent boire souvent verser dans les coins de la maison en priant. Tu commandes à tout homme fort de sortir. Tu prends tu verses même dans la cour de dehors. Là, c'est le parfum de déblocage. Tu mets quelques gouttes de ce parfum dans la même eau dans laquelle tu avais mis la poudre aussi avec le gel blanc. Quelques gouttes. Tu mets dedans. Là, tu as le parfum homme riche. oui parfum homme riche. Ça, c'est après que tu dois ça laver. Donc, après le lavage, il y a les choses clés que vous devez toujours faire. Quand tu finis ton jeûne, peut-être tu veux activer ta, ta, ta célébrité pour YouTube. Ou bien tu chantes déjà. Mais on ne te voit pas. Combien d'entre vous êtes tombé sur moi depuis trois mois? J'ai eu 6000 abonnés sur cette page pendant au moins un an et demi 6000 likes je crois qu'en abonnés je vais peut-être avoir 10 000 abonnés pendant au moins un an et demi je faisais n'importe quoi, je restais au même point donc vous prenez après tout lavage spirituel premièrement tu prends l'huile tu te roules avec, en tout rouillant tu dis je viens restaurer je me rends dans ça, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient sur moi. Tu vois tes pieds, tes mains, ton visage, ton cou. Isaïe 10, verset 27, je détache, je me détache de toute chaîne spirituelle. Tout boa hein, qu'on a mis pour trangler. En tout voyant le cou, tu déclares, quand tu déclares, tu quittes. Isaïe 10, verset 27. Il y a des gens qui m'écoutent m'écouter ils ont le cahier. Je sais que vous allez là m'écouter comme les machois. Les, les Écoutez bien, je vous en prie. Ne notez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas, vous allez laisser le noir comme vous êtes. Vous avez compris non Vous êtes noir, vous allez laisser le noir. Continuez. Pour ceux qui notaient, je continue. Après, tu vas toujours mettre le de sur toi. Et quand tu finis tous tes jours de jeûne, la dernière chose que tu vas faire, tu vas faire le salaka. Tu, tu prends le kit de déblocage, tu fais. Tu finis, tu prends. Tu sors même 10, 15, 20, 30, 50 000. Tu fais un don dans un orphelinat où tu achètes ta manger, tu peux le distribuer aux gens. Ou tu tues un mouton, tu battes aux gens. La poudre, ce qui est là-dedans, dans le kit, c'est les bouteilles. Tu lèches ça avec l'huile d'olive. Le matin, quand tu te réveilles. Sans mettre les pieds au sol, tu en mets dans ton lit. Tu, tu mets l'huile d'olive, tu lèches. Et on a ça, on a cette écorce pour vous protéger votre maison, Mettons dans les quatre coins de votre chambre. C'est qu'ils peuvent venir avec plus ou moins certains produits. Donc, vous devez aussi savoir vous adapter ça tu approches à la fenêtre de ta maison Soit tu mets au ton porte-monnaie bon je vais un peu m'adresser à bon à part le kit célébrité il y a le kit commerce que vous connaissez, sur youtube il y a la vidéo du kit commerce oui, la reine sultane, je sais, il y en a parmi vous, me dites que vous avez le cahier, vous notez tout. Le kit commerce pour ceux qui ont des difficultés dans les affaires. c'est pas un seul produit qui te faut. Tu as au moins deux, trois, quatre produits, 5 produits que tu as acheté Dans le kit commerce, on a une fois à rassembler tout ça. On a mis bon, là. Il y a aussi. Dans le kit commerce, on a. Voilà, il y a ça. Ce sel-ci-là, c'est un produit que je viens de rajouter. Ça, vous mettez, vous ouvrez ça, vous déposez. Si vous avez un magasin, vous versez ça comme la déco. Vous avez déjà dit ça, dans l'assiette la, dans comme ça. Je vais c'est pas inséré, mais ce sera difficile d'insérer les assiettes dans le kit. Tu mets, tu mets dans une assiette, ça peut être une assiette en verre hein, ou un souplin en verre. Vert transparent. Tu verses le sel dedans. Il y a les cristaux, j'ai mis quelques cristaux dedans. Avec les coris. Ça peut être comme une déco. Avec le jujube. Voilà. Donc, vous mettez ça. Vous montrez ça dans le... Dans le magasin ou bien à la maison. Parce qu'il y en a parmi vous. Vous faites vos business à la maison. Donc, vous déposez tout ça à la maison. Bon. Il y a aussi le kit fondation que vous connaissez déjà. Il y a un kit particulier que je veux vous montrer. Bah, Ce pas un kit. désolé ça, c'est pour, euh, pour ceux qui sont connectés. Il y a quelques reines et quelques rois que j'ai, très puissants, euh, un peu perdus. Donc, j'ai fabriqué ce truc, je l'appelle « connecte-moi ». Et normalement, quand tu reçois « connecte-moi », tu mets un peu dans ta main, tu tournes comme ça, là. tu inspires. Ça T'ouvre les yeux, Mets un peu sur ton ras, Mets un peu sur tes mains. Tu peux même prendre le dos, moi Tu fais le connecte-moi avec Oui. Tu vas que venir regarder le direct les sorciers. bruit ta connexion. Si tu ne peux pas avoir connecté moi si tu prends le l'eau de colonne dans la ville où tu es, tu prends une petite une petite portion d'eau de colonne. Tu rajoutes euh, peut-être du coup de girofle dedans. Ou de pour de crème pour bébé, là. Tu mets le coup de girofle dedans. Et tu mets ça dans ton sac. Même 3-4 fois par jour, tu mets ça sur toi. 3-4 fois par jour. Tu mets ça sur toi. Et en même temps, tu demandes à tes ancêtres de te parler. Bon, je vais vous ai quelques produits. Je vous quelques produits. J'ai encore d'autres qui ne sont pas montré. Euh, on prend déjà, on enregistre déjà pour les lavages du 1er avril. Bon, en envoyant vos photos de lavage, écrivez votre nom sur la photo. Donc, tu me, tu vous avez la photo là, tu écris ton nom en haut de la photo ici, que ce soit lisible. Ou même sur ton col, tu as un endroit qui est clair, qu'on peut bien voir. Connecte-moi, tu as pour 5000 tu as pour 10 000. Donc, tu, tu envoies ta photo, tu écris ton nom sur ta photo, si possible ton numéro de téléphone. Comme ça, quand on finit, euh, la reine qui dit, regarde en haut de cette direct, tu vas voir euh, le numéro de la personne de Paris, s'il te plaît. Si tu n'y arrives pas, tu demandes à ta, ta, à ta soeur de te montrer, ta fille. Rose, oui, parfois tu as des périodes où l'esprit veut que tu te reposes. C'est pour ça qu'ils vont te donner un sommeil profond. Avant que tu te passes dans une autre phase où tu te rappelles de tes rêves. Voilà. Euh... Bon, je salue tous les décepticons qui regardent, tous les sorciers et sorcières. Ceux qui veulent tuer les gens, ceux qui, veulent... ceux qui sont en train de travailler contre moi. Donc, je suis en train de délivrer les gens, vous allez en train de les mettre. Oui, je vous salue. Une course, on va, on va vous laisser, vous savez, là ok. Tous les tanticons là, vous savez que vous, vous, vous, vous êtes en vous possédez vos, vos neveux, vos nièces. Vous savez que vous avez quelque chose à voir avec, avec la sécurité de vos, vos neveux là. Mm -hmm. On envoie par DHL, ok. On peut les envoie d'HL une fois par semaine. Vous payez les frais, bien sûr. Ouais, pour 3-4 kilos, tu peux aux États-Unis, tu as en moyenne euh, 3 kilos aux États-Unis, c'est dans les 55 000 par DHL. Euh, 3 kilos pour la France, c'est dans les 40 ou 45. Voilà. Bon, c'est tout. Vous hein? passez une bonne soirée. Au revoir à vous.